Alors, du coup, c'est nous qui commençons. Euh, si tu veux aller vite au château, Louis, tu peux sauter dans le vide et tu réapparaîtras directement au château dans plus court que, rap que le temps qu'il faut pour y aller. D'accord. Je fais vraiment cette technique, c'est vraiment efficace. Hein. Ah ouais, What, ça a marché. mais Par, tu par contre, il y a un peu de, de délai main, quand t'es défenseur pour réapparaître. Ouais, mais t'apparais là-bas direct. Hmm. Ok. Alors les stuff que tu trouves au début, ils sont pas top. Il y en a des beaucoup mieux après. Ah d'accord. Bon, Il y a deux très bons stuff. Ah j'ai la coiffe sacrée Je vais vous avoir avec ça La coiffe sacrée c'est quoi ça C'est euh, un chapeau Allez voilà qui arrive Vous êtes bizarre quand même Quoi T'as appelé le wagon mais t'as pas pris les diamants Je sais T'as peut-être pas eu le temps Qui sait Pote, pas Mon pote il a pas bougé Vraiment Mon pote il a pas bougé Je vais Dis-moi si t'as des soucis... No... Rastaman Not Found. Ouais, pas de problème. En bas, toi? Oui, je suis pas loin. Là, ah, ça a explosé. C'est pas, moi. <rire> bah alors, c'est qui? Je sais pas. Euh, tiens, je te mets deux trucs derrière toi, Rastaman. Oh nice. Tout explosé. Ils sont où Ils euh, je ne sais pas trop. Oh, je l'ai pas vu depuis le début de la partie, ça m'inquiète. Ah, il y en a un qui est devant. Tant qu'il ne monte pas la muraille. On voit un dans les arbres, il y en a un là où il y avait les diamants. Oh, ah, il y a des TNT dans les arbres. Ah, ça ah, il est mort par nos défenses. Hey, hey, hey. Comment il est mort dans la lave voilà. Il est pas très malin, hein. je vois que ça. Oui, je sais ce que tu fais, Erreur. en dessous Ouais Tu l'as vu euh... Ah il est juste là Il est devant avec moi Ah ouais c'est erreur que je cherche moi Ah il est là avec toi. Tu dis Il quelqu'un avec toi Non. Enfin euh, chez moi oui. T'entends un peu de bruit peut-être. Non je pouvais dire dans le jeu. <rire> ah non, dans le jeu, il n'y a personne. <rire> pas encore, je sais pas où il est, mais. l'ai eu son ami. Montre-toi, petit erreur. Ah, une fois qu'on est devant c'est pas possible de remonter euh, il faut poser les blocs j'en ai pas Je sais pas s'il a compris le principe du jeu, ton pote. Je crois pas qu'il ait compris. Hein. Sincèrement, il ah, reste plus que 10 minutes. Ça va être chaud. a pas du tout de fight depuis le début. Ah, pas avec toi en tout cas. Oh, de toute tu Tu ne me trouveras jamais. Je suis sûr que si. Alors, je suis où je me demande bien. je pense Oh salut horreur T'as l'air choqué de me voir c'est bizarre Quoi wow Tu m'as trichot Ça sert la force 2 de... Je t'ai mis deux coups d'arc totalement abusé P4 euh... Etc, etc. Euh, La régène 2 aussi ça sert Ouais, vous avez le temps de faire des potions et tout, alors que mon pote il a rien foutu, moi. Ah, il était juste là, c'est nous. Oui, je sais, mais est-ce qu'il a vraiment défendu Tu pourrais te faire une pelle avec le diamant restant. Ah, t'avais déjà, t'avais une pelle j'avais je, je l'arc totalement abusé qui a très peu de durabilité mais ça m'a pas suffi pour te buter. Pourtant je t'ai mis deux flèches. T'avais combien de vie en fait Euh à peu près un tiers. De ta vie Ouais. Sachant que j'ai dû regagner à peu près ça euh, le, le, avec la potion de régime. T'as plus de stuff Rastaman euh, euh ouais je suis tombé. Attends, t'es tombé loin ou. T'es tombé dans le vide ce que j'en ai, moi, du stuff, si tu veux. Ah ça, hop, hop, hop, hop, Attends, hop, hop, ah. ça pète par là. Oh, un horreur sauvage. De vie, je recule. Il brûle. Il est caché Ah oui, il est à l'intérieur du bâtiment. Ha <rire> T'as allumé la TNT. Bon, adieu à notre salle des coffres. Ah c'est relou je t'ai mis super mal alors que tu m'avais rien mis du tout Ah euh, j'ai un allié quand même semblerait tu l'oublier oui, oui oui mais je t'ai fait prendre super cher très rapidement Par contre il doit y avoir des trous partout dans notre base maintenant Faut qu'on tienne 5 minutes Bon je pense que c'est triste mais l'art totalement abusé euh... tu beau t'avoir mis deux coups T'avais de la force 2 et de la rage 2 et du coup tu m'as quand même ah, Au troisième coup tu m'aurais quasiment tué oui et puis j'avais aussi une très bonne épée Je entendu creuser mais longtemps à l'avance Je sais je m'en doutais ça Je t'ai vu ton pseudo surtout à un moment Et t'as même shift j'avais quand même vu ton pseudo ah, J'ai shift très longtemps pour éviter que ça te donne des, des idées de m'attaquer Oui mais je savais que t'étais là hein. C'était pas ça le problème hein. Et ton pote il est arrivé euh, par voie normale je crois Je crois bien ouais Du coup j'ai été distrait par lui un moment Ils sont encore il plus est de... con mon pote Incroyable Il a activé la TNT Il a posé des TNT sur moi Ah. Pas tout à fait sur moi Mais vraiment on dirait de l'abus hein. On dirait presque qu'il a fait exprès Vraiment Quand j'ai vu ça j'ai fait Ouf. Le gros nul Je le vois plus il est passé où euh, Je l'ai tué sans... Ah d'accord les deux euh, Ah oui ah, Bah bien joué j'ai tiré sur la TNT qu'il a posé. Oh oui, il a posé de la TNT, ouais. mais au niveau, c'est ça que j'ai pas compris. On a des venu derrière, Il a posé de la TNT, du coup, ça a pété sous moi. Et je suis tombé sur la lave. Et ah. puis voilà. Bon, c'est triste, mais c'est un peu du 2v1. Quoi. Euh, là, c'était du 2v1 hein, quand euh, Rastaman vous a eu tous les deux. Oui, oui, oui, mais c'est rarement dans ce sens-là le 2v1. <rire> tu veux faire quoi euh, exactement? Ah mince, il a un arc. Aïe! Mais jute! Euh... <rire> bon, c'est. En fait, c'est relou de devoir tomber contre deux personnes à toi tout seul. On aurait pas dû démarrer avec l'autre, il est beaucoup trop nul et du coup, il me m'aide pas du tout. Ah, on aurait fait un jeu en devenir de toute façon. Oui, mais il y a des jeux où c'est plus simple d'être équilibré que ça, quoi. Là, il y a. Aucun équilibre. Oh On t'as récupéré tous les trucs de coupé que j'avais parce que tu m'as tout shot. Trichote déjà Oui, mais j'avais un arc et t'avais une épée qui tu bah T'avais une épée quand même Oui, mais c'est pas mon épée. Tu sais pas, corps à corps un peu De toute façon, c'est perdu. Ah, mais montre-toi. J'espère qu'il n'y a pas ton pote avec toi. Oh, ta masse de vie Oh la la la, n'importe quoi Masse de vie, j'avais moins de victoire. Hein. Je t'ai mis, mis, mis un coup ça, hein. Non, mais j'ai juste géré, hein. Ouais, ouais, ouais c'est parce que j'ai accepté de te PVP au corps à corps. Hein. Si ah, j'ai choisi de te PVP à l'arc, euh... j'avoue que ouais. Même Mais en même temps, t'as tous arc les arcs arc et moi j'ai même pas d'arc. Oh, oh là, non, et de deux. J'avoue, j'ai pas la fait la exprès de te faire ton à la lave. Je vais dire calculer. Ouais, c'est nul ça. Bon, hey. mon pote était vraiment claqué au sol et ça m'a saoulé parce qu'il a rien foutu. Et sinon, elles sont là les éponges. Ah, j'ai mis de la protection et tout. Ah, on a plus d'éponges!